Tout le monde, alors c'est Maddy, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je viens vous faire ma seconde vidéo suite à la demande de plusieurs personnes euh, qui m'ont transmise en fait euh, des, des informations. Euh, alors il y aurait un projet, soi-disant, en cours, enfin à venir, concernant l'obligation Vax pour les personnes de, de plus de 60 ans, enfin à partir de 60 ans. Euh, donc l'obligation Vax contre le coco. Bon, ok. Je suis curieux, donc je vous ai sorti les deux cartes en relation avec la question. Alors, ce seraient des bruits qui courent suite à une information qui aurait fuité, enfin bref, d'un haut fonctionnaire euh, euh, en relation avec la Haute Autorité de la Santé, enfin qui aurait donné l'information à Maître Carlo Brusa. Bon, ok. Moi, les bruits qui courent, il faut toujours se méfier, mais enfin, peut-être qu'il y a des choses vraies là-dedans. Hein. Plus rien ne m'étonne. Donc on va regarder, on va prendre l'oracle de la vérité. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, c'est un nouvel oracle. Et donc je le teste un petit peu, et puis on va prendre, on va prendre quoi On va prendre le Belintia, parce qu'il est assez neutre. Hein ok, alors, on va déjà demander, est-ce que c'est sérieux ce projet Ou est-ce que c'est de l'intox, hein ou est-ce que c'est une fausse information, ou une erreur dans l'information, enfin bref alors, est-ce que ce projet est sérieux Donc, on va demander à la fois l'oracle euh, Vérité et le Béline. Est-ce que ce projet est sérieux Voilà. Et puis après, on, on regardera s'il est sérieux, s'il va se réaliser. Mais déjà, est-ce qu'il est sérieux Ok. Est-ce qu'on regarde la coupe On va voir là, la coupe. Allez. Raison et quoi Et austérité. Bon, ok. Je, voulais, je vous donne les deux mots. Raison et austérité. Ouais, alors, est-ce que ce projet est sérieux? Enfin, est-ce que euh, c'est une euh, ouais, est-ce que c'est une vraie information, en d'autres termes? Hein alors, des choses du passé. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Des choses du passé. Qui évoluent. Ouais. Qui ont évolué. Conditionnement. Ah, il y a des questions de conditionnement, c'est vrai aussi, mais ça ne me dit pas si c'est, euh, si le, le projet est sérieux. Et peur. Ah, conditionnement et peur. Alors, passé, évolution, conditionnement et peur. Ben, Est-ce que ce ne serait pas plutôt pour faire peur Parce que conditionnement et peur, euh, bon, les cartes, euh, elles sont quand même pas mal. Hein Conditionner les gens en leur faisant peur et pour arriver à quoi On va encore essayer de sortir une autre carte. À du concret. Ah ouais, c'est trop drôle. Ça voudrait dire que finalement, ils essaient de conditionner les gens avec cette histoire d'information de, de, pour leur faire peur, ou en tout cas pour qu'ils aient, ouais, qu aient peur, et pour que ça débouche sur du concret. Ah ça, je suis étonnée. Pas mal, ce, ce jeu, franchement, je vous le recommande. Hein. Bon, j'en ai deux autres, deux, des oracles, mais il faut encore que je le <rire> manipule un peu pour vous en parler. Mais celui-là, il sort très bien. Donc, ce serait plus, en fait, quelque part, euh, bah, de la manip. Manipulation mentale, moi, j'ai envie de dire, avec des cartes de conditionnement peur pour arriver à du concret. Donc, on essaie de rendre ça concret en faisant croire aux gens que c'est réel. Il y, y a quelque chose comme ça, hein. On va poser la question autrement. Est-ce que ce projet est réel ou vrai Est-ce que ce projet est vrai On va demander au Béline. On va demander l'avis au Béline. Alors, il y a les questions de cloître et de plaisir. Bon, ça, c'est pour nous empêcher de nous amuser. Ouais, c'est les restrictions par rapport au plaisir. D'accord. Mais est-ce que le projet est vrai parce que c'est un vrai projet en d'autres termes. Alors, infortune et héritage. Bon, ça, c'est encore les choses du passé. Qui euh, ont provoqué quand même le, la misère, la, le malheur. Donc on nous ressort bien des choses du passé qui nous ont rendu malheureux, infortune. Hein. Oui, d'accord, mais en fait. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Bon, ils veulent le ressortir. Union. Ouais, bon, ben bah, on ne répond pas pour l'instant. Et entreprise. Je voilà, ne me dit pas si c'est vrai ou pas. Bon, là, il me parle du passé. Il me parle du passé. Union et entreprise. Donc, euh, des entreprises qui font l'union. Ça peut être les, les ballots. Hein, et la b mmh, entreprise en commun. Mais est-ce que c'est vrai, ce projet Des procès. Bof. Bon, je n'ai pas l'impression, hein. Ça ne sort pas des choses concrètes, hein. Et ruine. Moi, non, je ne pense pas. Hein. Procès. Ben, en fait, moi, ce que je sens ici avec les cartes, hein. Alors, justement, carte, vous voyez, carte table, carte sur table. Voilà, ça vient de me venir. C'est qu'il va y avoir des procès qui fait que, de toute façon, tout ça, ça va tomber en ruine. Alors, attention, parce que dans une autre vidéo, moi, je vous ai dit qu'il y avait un nouveau Vivi qui allait arriver. Oui, je pense. Mais. Euh, pour le coco, à mon avis, euh, non. Pour moi, c'est loupé. Pourquoi Parce qu'il va y avoir des procès et que les choses vont <rire> arriver sur la table et que ça va provoquer la ruine des fameuses injections pour le coco. On se comprend. Donc non, je, je crois pas, c'est pas possible. C'est pas possible parce que euh, les gens ils n'y croient plus, tout simplement. Ça, ils n'y croient plus, et puis il euh, y a trop d'effets qui remontent, hein. On va, on va demander d'ailleurs, tiens, bonne question. Donc pour répondre à la question, moi, je, Nathalie, fr Nathalie, franchement, je crois pas. Ils aimeraient bien. Mais c'est plus pour créer quelque chose dans les esprits. Parce que si les gens commencent à y croire, euh, c'est vrai qu'il y a la fameuse loi d'attraction quand on dit euh, euh, si on pense à quelque chose euh, dans la tête, eh bien, ça peut se réaliser. Ouais. Bon, en partie, hein, euh, oui et non. Jusqu'à un certain point, oui, c'est vrai. C'est, J'ai appris ça quand j'ai fait l'hypnose. Hein, on apprend à visualiser, à manipuler son mental pour arriver à ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça fonctionne. Mais jusqu'à un certain point. Pourquoi bah Parce que si vous êtes tout seul, par exemple, imaginez que vous voulez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Allez, bon. Donc ça, vous pouvez effectivement travailler sur vous-même avec différentes méthodes et faire en sorte que effectivement en travaillant sur, euh, sur plein de choses, je ne vais pas vous expliquer si c'est trop compliqué, mais c'est vrai que ça, ça peut en fait euh, vous mettre dans des bonnes conditions pour rencontrer la personne que vous désirez rencontrer, à condition que vous en ayez un portrait assez clair. Par exemple, si vous dites oui, j'aimerais rencontrer alors, Maintenant que vous soyez une femme, j'aimerais rencontrer un homme qui soit, euh, je ne sais pas moi, proche de la nature, voilà, qui aime la nature, qui aime les animaux, euh, qui soit gentil. Euh, vous voyez, enfin ce genre de choses. bon Donc c'est concret, vous avez, vous demandez vraiment ce que vous voulez. Bon, bah pourquoi pas. Donc effectivement, si vous avez bien ça en tête et si vous travaillez au niveau du mental, vous pouvez absolument rencontrer ce genre de personnes. Oui, parce que en fait, vous allez vous mettre vous-même sur le chemin de cette personne-là. C'est-à-dire que ça fait partie de votre libre-arbitre. C'est-à-dire que c'est vous qui avez la possibilité d'aller vers une certaine personne. Ouais, c'est bien, c'est compliqué, mais ça marche. Bon. Mais qu'en est-il de quelque chose qui, qui peut toucher plusieurs millions de personnes Là, c'est plus compliqué. Donc, il, dans ces cas-là, il est nécessaire de faire intervenir le mental de millions de personnes. Donc, finalement, en faisant courir ce bruit, que le truc va être rendu obligatoire, eh bien, on peut conditionner des milliers de personnes, voire des millions, hein, si ce bruit touche des millions de personnes, qui, eux, qui, elles, pardon, vont se mettre à imaginer que ça peut arriver. Et donc là, vous allez avoir une, éventuellement une création de réalité. Possible. Ça peut marcher. Ouais, pourquoi pas. Ça peut marcher. Bon, alors peut-être que... Il faut encore d'autres conditions, mais moi je dirais que ça peut mettre les gens vers une certaine direction, ou ça peut les pousser vers une certaine direction, et finalement ça crée, ça créerait pardon, des conditions possibles pour que ce truc arrive. Ouais, c'est pas impossible. Effectivement, bah, je me contredis un peu. C'est possible, c'est pas impossible. Enfin, si si, c'est possible. Ça peut marcher. Je dirais que ça peut marcher jusqu'à un certain point. Créateur de réalité. Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Pourquoi Parce qu'il faut aussi que de l'autre côté, il y ait des gens qui ont ça à disposition. C'est-à-dire que on peut pousser les gens, effectivement, à croire ça, mais il faut aussi qu'il y ait une possibilité que les gens, finalement, eh bien, rencontrent la réalité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué, je vous dis. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont déjà les, la potion prête pour le coco, voilà, et que si on pousse les gens à croire que cette potion prête euh, contre le coco eh bien euh, peut être rendue euh, obligatoire, eh bien, il peut y avoir effectivement une peur et un désir qui se rencontrent et qui matchent. Donc ça, c'est possible. Par contre, s'il n'y a rien derrière, ça n'arrivera à rien, on est bien d'accord Bon, enfin voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur l'hypnose, mais moi j'ai quand même l'impression que tout ça, c'est vraiment vraiment pour pousser les gens vers une possibilité qui est qui, qui éventuellement là déjà. Alors pourquoi est-ce que c'est une possibilité qui peut déjà être là Parce que là et là c'est un fait. Si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez voir que notre chère Ursula a déjà euh, acheté encore 500 millions de doses. Pour 2023 et 2024. Des doses de ce truc. Hein. Oui, donc ça, c'est une réalité. Donc maintenant, il faut donner l'envie aux gens d'y aller. Et effectivement, avec un conditionnement par la peur, ça peut, ça peut faire matcher les deux. Bon, c'est pas que c'est plus clair. Mais, on a quand même un mais. Et le mais, c'est ce qu'on va aller regarder. C'est qu'il y a des vérités qui remontent. Alors. Et c'est pour ça qu'ils sont embêtés d'ailleurs. Les vérités qui remontent. Hein, il y a RT qui a fait une émission, alors assez euh, bon, assez soft hein, quand même, hein, parce que si j'ai bien un petit peu suivi ce qu'ils disent, ils disent quand même que c'est des cas, euh, bon, euh, un petit peu quand même, euh, qui sortent de l'ordinaire, quoi, des, des cas exceptionnels. Hein, les, les, les personnes dont on parle dans, la, dans les effets seconds euh, de l'injection anti-coco. C'est des cas sur, euh, je ne sais pas combien, de centaines de milliers, enfin je sais pas, enfin, je sais plus les chiffres en tête. Mais bon, c'est quand même des cas euh, à part. Voilà. Or, on sait très bien que c'est pas vrai, parce que <rire> quels sont ceux qui n'ont pas eu les effets secondaires C'est plutôt ceux-là qui sont euh, des cas à part. Alors, au niveau. Donc, on va, on va demander. Alors, par rapport à ce projet. Les effets secondes, ça fait peur et effectivement, donc là, ils en ont la trouille. On peut dire que ça fait peur, ça leur fait peur à eux parce que effectivement pour nous, c'est une amélioration de situation. Ben oui, c'est sûr que si la vérité remonte, euh, ils sont mal. Donc oui, alors les effets secondes, qu'est-ce que tu, tu veux nous dire là-dessus Est-ce que ça va continuer à remonter Est-ce que ça va continuer à... Euh, bah justement, à repousser euh, ce projet qui est encore, pour une fois, pour l'instant, encore fictif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire Alors, il y a un arbre de Noël, il y a de la chance, et on est dans nos rentranchements. Alors, attends, je vais prendre un autre paquet. Bon, ce serait un petit peu un cadeau. Ouais. Voilà, je suis sur les effets second Alors, réfléchissons. Comment je pourrais interpréter ces cartes-là Il y a les cadeaux de Noël. Ouais. Donc des choses qu'on en offre, ouais. Mais il y a de la chance. Ouais. Et là, du coup, on se méfie. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça, en fait. C'est un peu les cadeaux que les ballots aimeraient bien avoir. Hein, les cadeaux supplémentaires, l'argent supplémentaire. Voilà. Tout ce qui brille n'est pas or, mais enfin, ce serait quand même des cadeaux. Qu'on nous. Offrirait, mais en fait, ce serait plutôt des cadeaux pour eux. Mais en fait, avec les effets second, moi, je voyais une chance là. Il y a une chance. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, on est devenu très, très prudent. En plus, il y a les jumelles. Hein. Donc là, vous voyez, on se, on, il y a des fortifications, même si c'est euh, évidemment. Euh, Là, la carte avec un enfant, mais c'est pas grave, la carte elle est parlante. Là, on s'entoure d'un mur, donc on n'en veut pas. Quoi. On est très prudent. Hein. Donc euh, voilà. Parce que tout ça, c'est du vol. Hein. Ouais, non, ça, c'est bien les ballots qui sont là. Hein. C'est bien les ballots qui sont là. Ouais. Les voleurs. Voilà, donc ça, c'était une surprise inattendue. Ben non, mais ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Hein. Non, non, non, non. Les effets remontent vraiment et c'était inattendu. Hein. Vous avez l'effet surprise. Hein. C'est une chance pour nous. En fait, c'est une chance pour nous que la parole se libère de plus en plus. Et du coup, eh bien, euh, ça va les empêcher. Vous voyez, le bateau pirate avec les, les cookies, là. Mais à mon avis, euh, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Je suis en train de regarder que le bateau pirate, il est, il est échoué. Hein, Je n'avais pas vu ça, tiens. Il est enlisé dans le sable. Ouais. Donc, ils, sont, ils vont se planter, parce que maintenant, les gens, ils ont compris, quoi. Ils sont très, très prudents. Vous voyez, ils s'entourent des espèces de fortifications. Donc, on n'en veut plus. Parce que de façon inattendue, eh bien, on a une chance pour nous. Les effets remontent. Et là, les voleurs, là, euh, qui ont eu leur cadeau et qui, qui voudraient encore davantage de cadeaux, eh bien, euh, non, c'est foutu pour eux. Moi, je ne pense pas. Hein. Franchement, non. Non, il y a une question de, il y a une question de timing, quoi. Non, non, je, je vois pas. Hein. Non, c'est pas ça que je vois. Encore les pirates. Bon, ça, c'est mondial, donc il y a de plus en plus d'effets, de toute façon, qui vont être euh, communiqués, et pas que en France, en fait, dans tous les pays. Et je vais vous dire un truc, c'est qu'il y en a certains qui vont devoir prendre le large. Ça, c'est les pirates, vous voyez, qui sont obligés de partir. Donc, ça va faire partir beaucoup, beaucoup de gens qui vont commencer à avoir la trouille. Ouais. Je vois ça comme ça, hein. Alors là, oui, parce qu'en en fait, ces histoires-là, ça a touché les enfants, ça a touché les personnes âgées. Hein. Ça a touché tout le monde, hein, à tous les étages. Les effets. Voilà, vous avez encore les éventuellement trois générations. Les enfants, les personnes, on va dire, euh, matures, mais sans être âgées. Et les personnes un peu plus, un peu plus matures. Alors, au niveau des effets. Ben bah, oui. Ça a provoqué de la casse. C'est exactement ça. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences pour les méchants, là bon, Mis à part certains qui vont partir, qui vont prendre le large. Voilà, c'est ceux-là. Hein. C'est ceux qui veulent provoquer du chaos. C'est toujours les mêmes, hein, avec l'espèce le, de manteau, vous voyez, de cérémonie. Mais bon, ils veulent provoquer le chaos. Ils veulent... Euh, le contrôle de la terre. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver à eux par rapport à ces... <rire> tiens, tiens, ça c'est les ballots. Le serpent et le caducé. Oui, oui. Qu'est-ce qui va leur arriver à eux C'est vraiment eux. Hein. Alors, eux, je vais vous dire un truc, ça va peut-être pas vous plaire, mais ils ont un autre projet. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement riches, c'est la chance, l'éléphant. Pardon, l'éléphant, la... c'est la chance. Et puis, vous voyez qu'il y a une espèce de jungle qui poussent sur de l'éléphant, donc ils sont tellement riches, tellement riches, que de toute façon, j'ai peur que les gros, gros ballots soient pas tellement inquiétés. Plutôt les autres, en fait, les petits, quoi. Les petits commanditaires, ou à un niveau beaucoup moindre, beaucoup plus faible, ceux-là, à mon avis, ils vont être obligés de partir. Mais les gros, vilains, méchants, là, hein, ceux-là, ils sont tellement riches et puissants que... C'est tellement bête de vous dire ça, mais... C'est. J'ai l'impression qu'ils vont s'en sortir quand même. Ils sont trop riches. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va être annoncé ici On, on va quand même communiquer euh, des décès. C'est vrai. Ça va être communiqué d'une façon ou d'une autre. Mais on ne saura pas tout. Parce que, comment vous dire Il y a une partie de l'information qu'on va apprendre, c'est vrai. Mais il va y avoir aussi une partie de l'information qui va être cachée. Parce que ça, c'est les apparences. Donc, on ne va pas tout savoir. Tout ne sera pas transmis. Tout ne sera pas communiqué. Tout ne sera pas su. Non. C'est un petit peu embêtant, d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est... Euh, c'est une alliance qui a été faite, mais une mauvaise alliance, hein. Avec une trahison derrière. On a été trahis, hein. Voilà. Notamment en ce qui concerne les enfants. Là, on nous a fait croire que c'était pour notre bien, voilà, etc. Mais en fait, un contrat, quoi. C'est un contrat, ça. Hein. Le contrat de mariage, c'est un contrat. Mais un contrat traître. Avec des traîtrises, ici. Et notamment en ce qui concerne les petits. Ouais. ouais. Ouais, Mais je vais vous dire, il y a une information, vous voyez. Au niveau des fameux contrats, là, vous savez, les SMS de ceux qu'on n'arrive toujours pas à avoir, hein, bah, les fameux contrats, je ne suis pas sûre qu'on les aura un jour. Hein. Ça me paraît difficile. Hein. Hum. Non. C'est... En fait, il faut faire très attention, même, parce que les gens qui vont vouloir en savoir davantage sur ces contrats, ils se mettent en danger. Hein. Attention, hein, on n'a pas affaire à des bisounours, comme on dit. Hein. Ces gens-là, ils sont extrêmement dangereux. On va en connaître, on va en savoir une partie grâce à des médias qui vont quand même percer le mur de l'Omerta. Je vous dis, on aura une partie de l'information, à mon sens, mais pas tout. Et peut-être que le plus important, on ne le saura pas. Et le plus important, c'est quoi bah, Qu'est-ce qu'il y a dedans Qu'est-ce qu'il y a dedans De façon officielle, hein, parce que de façon officieuse, on sait ce qu'il y a dedans. Hein, vous pouvez aller chercher... Euh un petit peu du côté des médias alternatifs, on sait ce qu'il y a dedans, nous. Mais de façon officielle, non. Moi, à mon avis, on ne saura pas. Il y a une information qui va être loupe, engloutie, détruite, cachée. Et les gens qui voudront en savoir plus, attention. Donc, pour ça, je pense qu'on saura une partie seulement. Alors, finalement, ce que j'y n'engage que moi. Donc, là, il y a des questions de magiciens. Il y a quand même des gens qui vont essayer de faire en sorte que ces trucs-là ne soient plus euh, mis à disposition, enfin, voilà, à la population. Hein. Parce que, encore une fois, vous voyez, ça, c'est les effets secondaires. Pardon, <rire> je oublié de parler comme ça. Là, vous avez éventuellement. Alors, magicien, ça peut être un, un médecin, en tout cas, des gens bien intentionnés ici. Vous avez un arbre, un arbre malade. Vous voyez, l'arbre, il est vert. Il y a des serpents. Enfin, on voit qu'il n'est pas en bonne santé. Il y a des nuisibles, là. Les, les souris, là, sur les branches. L'arbre, il n'est pas en bonne santé. Donc, il y a des gens qui vont essayer... Alors, déjà, de faire en sorte que cette saleté ne soit plus mise sur le marché. Et puis, surtout, qui vont essayer de, éventuellement de, de soigner les gens euh, qui sont, voilà, comme ça. Dans, euh, qui sont malades, hein. Mais euh, les, les méchants, méchants, moi, je les, je les vois pas inquiétés, hein sont trop riches et trop puissants. Et ils ont trop de, euh, de complices. Ils ont trop de complices. Hein Vous avez par exemple les fameux euh, mais plus loin d'eux, plus loin saint, hein, qui, euh, qui ont injecté à tout va. Ou, euh, ou, C'est quand même des complices tout ça. Il y en a eu. Hein ouais. Et ceux-là, ce sont les mêmes, mais plus loin d'eux, plus loin sains, qui refusent de faire remonter les fameux effets des fléchettes. Hein. Je vous dis, c'est pas facile. Hein. En fait, c'est la corruption. C'est à cause de la corruption. Donc, pour nettoyer tout ça, ça va être dur. Hein. Ouais. Ça va être dur de faire la lumière. Hein. C'est une guerre. C'est une guerre qui est menée. Je vous dis, il y aura quand même des annonces, mais... Ouais. Alors, des annonces. C'est une vraie bataille, en fait. C'est une vraie, vraie bataille. Entre les gens qui veulent dire la vérité et ceux qui l'empêchent. C'est une vraie bataille. Alors, comment ça va se finir Les fameux ballots. Ouais. Vous voyez, ça, c'est les, les réseaux, hein c'est les confréries. Les confréries. Ils se tiennent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des questions aussi de... Euh, tu tiens ta langue, vous euh, voyez Ou alors, il y aura des conséquences. Il, je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses un peu qui se font ça du chantage, moi. Des contraintes, des menaces. Ils sont liés les uns aux autres. C'est vraiment, vraiment euh, des gens qui... qui euh, comment, comment vous dire sont vraiment, vraiment reliés les uns aux autres, ouais, ouais. Si y en a un qui dénonce les autres, ils tombent, ils tombent avec. C'est un peu ça que j'ai en tête, moi. Et évidemment, ça les rend solidaires les uns des autres. C'est comme une m a, -A quoi. C'est un peu ça que j'ai, moi. Donc, ils sont extrêmement dangereux, mais en même temps... Euh en même temps, pour les... Pour les détruire, c'est dur, hein. La MAFIA, elle existe toujours, que je sache. Hein. Bah, euh, en Italie, vous savez ce que je veux dire? Que, pas qu'en Italie d'ailleurs. Mais bon, c'est celle-ci que je pense. Mais ils existent toujours, elles existent toujours, ces, ces, ces, ces confréries-là. On sait qu'elles existent, mais on ne peut pas les détruire. Hein. Bah, c'est pareil. La seule chose qu'on peut avoir, nous, c'est d'aller chercher la connaissance euh, là où elle est, c'est-à-dire cachée. C'est bien, vous voyez, c'est bien en relation avec les histoires de santé. Ouais. C'est très, très, très protégé tout ça. Bah ben voilà, la potion. <rire> vous voyez, quand ça sort, ça sort. La potion, c'est très, très, très protégé. Puis alors, il y a des gens qui sont faits vraiment de l'argent, mais un argent monstre, vous voyez. Alors, qui sont faits un argent monstre et on a aussi le contrôle de l'info. Pour moi, on ne saura jamais la vérité sur ce qu'il y a dedans. Pas de façon officielle. Non. Non. Mais il peut y avoir, ceci dit, suffisamment d'informations qui filtrent pour que cela suffise. Pour que les gens se disent, ah ben non, moi, c'est fini, quoi. Et puis, de toute façon, les gens le voient aussi dans leur entourage parce qu'il y en a toujours un, une qui a pris le truc, la pléchette. Et puis, tiens, comme c'est bizarre qu'il est tombé malade, sinon pire. Donc, vous voyez, en fait, de bouche à oreille, c'est plutôt ça que je vois, moi, avec des petits réseaux... Euh euh, plus ou moins voilà, mmh. euh, des gens euh, qui, se, qui se relient les uns entre les autres et qui comprennent ce qui s'est passé donc ça fait un petit peu effet boule de neige par la force des choses, vous voyez ce que je veux dire mais c'est toujours de façon officielle officiellement on ne saura pas moi je ne crois pas, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans le secret, non parce qu'il y a ça le contrôle de l'info C'est la tyrannie, hein, avec, vous voyez, les réseaux sociaux. Et puis, encore une fois, il y a des gens qui sont enrichis. Donc, euh, plus on a d'argent, plus on peut corrompre et acheter les autres. Hein. C'est très difficile. Mais sinon, donc, pour en revenir à la question, je ne pense pas que ce truc euh, reviendra pour les raisons que j'ai expliquées. Alors, longue, longue raison. Mais ils essaient par le biais du conditionnement, comme j'essaie de vous expliquer. Alors, ce n'est pas évident pour moi de vous expliquer parce que si on ne connaît pas les techniques hypnotiques ou de visualisation, ça peut être compliqué ce que j'essaie d'expliquer. Mais je sais qu'on peut obtenir des choses par la force de la pensée sous une certaine limite. Voilà. Sous une certaine limite. Il y a une anecdote qui me revient, alors que je partage avec vous, mais qui est extrêmement personnelle. Euh, je ne l'ai jamais raconté. De... <rire> Quand j'avais 15 ans. Bon, j'étais une ado. Et j'avais eu un gros crush, comme on dit. Un gros coup de cœur. Voilà. Pour une personne que je ne vous ai pas évoquée. On va dire que c'était quelqu'un de célèbre. D'accord Donc j'avais eu un gros coup de cœur. Bon. Mais vraiment le gros truc, quoi. Et en fait, ben voilà, j'avais. Donc c'était un jeune homme, j'avais ce jeune homme dans la tête. Euh... Comme quand on craque pour quelqu'un, quoi. Eh bien, je suis ensuite partie en vacances donc avec mes parents à l'époque. J'étais allée dans le sud de la France. Donc la personne en question, elle était connue, elle était célèbre. Hein. Je ne vais pas vous dire dans quel domaine, peu importe, ce n'est pas le problème. Eh bien, vous me croirez ou non, mais j'ai rencontré cette personne. Je l'ai rencontrée. Alors qu'il y avait une chance sur, euh, je ne sais pas, moi, bon, un million. Je l'ai vraiment rencontrée. C'était juste une rencontre comme ça, si vous voulez. Mais je l'ai vraiment vue, je l'ai vraiment rencontré. Donc, ce que j'essaie de vous dire avec cette petite anecdote, qui est un peu dérangeante quand même, je suis pas très fière de moi. Vous <rire> savez, on peut être bête quand on a 15 ans. Hein. Mais euh, c'est que, effectivement, si on, on visualise vraiment, parce que j'avais envie de rencontrer la personne, de la voir en réel, hein, c'est évident. Euh, si on veut vraiment quelque chose de très, très fort et si on y pense, eh bien, oui, ça peut vous mettre sur le chemin effectivement, de la personne. Alors après, il ne s'est rien passé, bon, ok. Mais n'empêche que ça peut quand même, effectivement, provoquer la rencontre. Hein. C'est pour ça que je vous disais si vous avez vraiment envie de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, vous pouvez vous mettre sur le chemin de la personne. Après, la façon dont l'autre personne va réagir, c'est autre chose, parce qu'on a tous le libre arbitre. Vous voyez ce que je veux dire C'est peut-être plus clair d'expliquer de, de cette façon-là. Donc, avec les histoires de conditionnement, là, qu'on a dit que notre petit jeu, là, je pose que sur les cartes... Euh Effectivement, on peut pousser les gens vers une direction. Mais moi, je trouve qu'il faudrait éventuellement qu'il y ait vraiment des millions, en tout cas des milliers, voire des millions de personnes qui vraiment euh, imaginent ou créent cette réalité pour que c'est des chances de, de se réaliser. Or, là, comme on vient le voir avec les effets second qui remontent, euh, il n'y a peu de chance. Hein, ça vient contrer le. Le, vous voyez, ça, ça va contrer le, le désir que ça se réalise. Voilà. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Excusez-moi, c'est pas facile pour moi de m'exprimer parce que comme je vous l'ai déjà dit, en voyance, on a, on a le cerveau de la logique qui se bloque et on a le cerveau de l'intuition qui se met en route. Ce qui fait que quand on essaie de trouver ces mots, ben, on n'arrive plus. Donc, va on, va, on va te poser la dernière question. Est-ce que tout ça va vraiment se faire se faire mes projets Alors, toujours le concret, bah, et alors Intention, bah voilà, c'est intention. C'est que l'intention. Concret intention, intention, que ça devienne concret. C'est que de l'intention que de, de, nous, de nous rendre dépendants et que ça reparte. Non, ouais, mais non, mais... Et Roger, Ah, bah voilà, merci. Non, ça se fera pas. Voilà, bon. Non, par contre, ceci dit, moi, effectivement, je vois qu'il y a un risque d'un autre virus, ouais. Donc ils vont nous refaire le même truc avec la note Vivi, euh, on verra bien, je sais qu'on parle du marbon, que je suis tombée là-dessus après la vidéo effectivement, est-ce que ça va se faire hmm. Ils vont essayer, ils vont essayer, ouais, ils vont essayer. Mais moi je, je dis je reste quand même sur 2025, moi, pour moi les choses sérieuses c'est plutôt, plutôt 2025, ouais. Avant pour moi ça va être plus de les tentatives d'intimidation, voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, euh, merci beaucoup, euh, euh, Emmanuel. J'aime beaucoup cet oracle. J'ai beaucoup m'en servir. Donc, je vous mettrai le, le lien sous la vidéo. L'oracle de la vérité. J'ai laissé le... Ah non, il est là, attendez. Ah ben voilà, quand même. L'oracle de la vérité, voilà. Je vous montre. Très bien. Je vais aller un petit peu travailler sur les deux autres. Je vous conseille, très sympa vraiment agréable, il glisse bien. Il euh, y a plein de cartes, vous hein, voyez. Euh. Alors ce que j'aime bien dans cet euh, oracle, hein, on va en faire cinq minutes un petit peu, c'est qu'il y a des bonnes cartes et des mauvaises cartes. Voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des qu'il des cartes. que il n'y ait pardon, que des cartes. Euh, bisounours, quoi. Vous voyez hein, Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Euh, non. Là, il y en a. Euh, Alors attendez. Confusion, par exemple. Euh, bon, il y en a qui sont neutres, hein. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a bon, Construction, conscience, perversion, voilà, par exemple. Rétention, c'est des mots qui ne sont pas sympas, ça. Sérieux, tristesse, vérité. Ok, passé, bon, bah ok. Peur, voilà. Conditionnement, bah, c'est ce qu'on avait eu. Hein. Régression, fin, indifférence. Oui, il y a une restriction. Il y a quand même des cartes qui sont assez fortes, mensonges. Voilà, obscurité. Donc, il n'y a pas que des bonnes cartes. Passivité, contrainte ego anéantissement, artificiel, austérité, colère. Bon. Vous voyez, donc, c'est bien parce qu'on a du bon, du mauvais. Et c'est ce qu'il faut dans un jeu. Parce que si on n'a que des bonnes cartes, euh, ben on ne va rien pouvoir en dire. Hein hein c'est ce que je veux, moi, dans un, dans un jeu. Il faut qu'il y ait du bon, et du mauvais. Et là, effectivement, après, on, on peut avoir des bons tirages. Voilà, bon. 32 minutes, je vais vous laisser. Donc, dormez sur vos deux oreilles. À mon avis, euh, s'il n'y a pas les millions de personnes qui y croient, tout ira bien. Tout est là, en fait. Mais, encore une fois, moi, les effets secondes qui remontent, qui remontent, qui remontent, qui remontent, euh, <rire> c'est euh, fini. Là, les gens, ils sont avertis. Voilà. À bientôt pour un autre tirage. Et merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir.